salut salut on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo DIY donc euh, on va apprendre à fabriquer un masque en tissu pour euh, cette période de confinement et de coronavirus alors ça ressemble à ça d'un point de vue efficacité euh, j'ai pris le tutoriel du CHU de Grenoble ils en ont transmis un il n'y a pas longtemps en incitant euh, les, leur personnel à en fabriquer euh... Et éventuellement aussi à demander euh, aux particuliers qui savaient coudre euh, de pouvoir leur en faire et de leur envoyer. Alors j'ai pas trouvé l'adresse où leur envoyer, mais en tout cas il euh, y a peut-être des hôpitaux qui, qui en demandent. Donc sur YouTube vous trouvez tout un tas de tutos pour ça. Euh, j'ai tapé, je ne trouve jamais le même. Il euh, y a des masques qui sont euh, à usage unique que vous devez jeter euh, à la fin de la journée ou au bout de 3 heures. Ça, en général c'est ça. Donc si vous ne savez pas coudre, il y a d'autres solutions, euh, allez voir euh, sur YouTube. Après, malheureusement, euh, sur le coronavirus, on trouve euh, tout et n'importe quoi. Et euh, du coup, c'est difficile de faire le tri entre les informations. C'est pour ça que ce que je vous propose, c'est ce que euh, l'hôpital de Grenoble euh, a transmis. Comme ça, je sais à peu près d'où viennent les infos. Et euh, c'est euh, pas trop mal, quoi. Alors, je rappelle que la plupart des masques, notamment ceux euh, le, du premier niveau, euh, ils ne vous protègent pas, vous, du coronavirus. Par contre, ils protègent les autres. En gros, si j'ai bien compris, le coronavirus, c'est un truc qui se transmet par euh, les fluides corporels. Et euh, donc, si on vous postillonne dessus euh, et que vous en avez dans les muqueuses ou que vous en avez sur les mains et qu'après, vous, vous touchez la bouche, le nez... Euh, il paraît que ça passe dans les yeux aussi. alors Je sais pas si c'est vrai. Eh bien, vous pouvez l'avoir. Et du coup, le fait... De mettre un masque comme ça, euh, ça contient en gros vos postillons et ça évite de le transmettre aux autres. Après par contre, si quelqu'un vous postillonne dessus euh, et que du coup il y a de la salive qui rentre là, ça peut rentrer euh, et ça peut passer. Alors ça protège quand même en partie, euh, mais ça protège pas du tout à 100%, donc euh, ça n'empêche pas euh, d'effectuer tous les gestes barrières qu'on vous répète depuis longtemps, c'est-à-dire se mettre à un mètre des personnes, tousser dans son coude, se laver les mains, etc. Euh, C'est juste quelque chose de supplémentaire. Et surtout, comme on n'a pas tous été dépistés, on ne sait pas si on est porteur sain du virus, euh, donc euh, potentiellement on protège les autres personnes de la contamination. Euh, en tout cas, on met une, une barrière supplémentaire entre nous et eux, quoi. Mais on est bien d'accord que porter un masque, ça ne résout pas tous les problèmes et qu'il faut quand même respecter le confinement, rester chez soi, euh, ne sortir que euh, pour les besoins vitaux ou les cas exceptionnels, etc. Alors moi, l'autre utilité que je vois au masque, quand je l'ai porté aujourd'hui, quand je suis allée faire des courses, ce qui est pas mal, c'est qu'en en fait, euh, en dehors du fait que ça protège un peu, enfin en tout cas ça protège les autres, comme on a quelque chose sur le visage, on pense à ne pas se toucher le visage. Et comme c'est des choses qu'il ne faut pas faire, moi j'ai tendance à me gratter tout le temps, à chercher mes boutons, etc. Euh, surtout là, je pense que mon visage s'est mis en mode confinement et j'ai des petits boutons qui apparaissent que je n'ai pas d'habitude. Il s'est dit, c'est bon, on reste chez soi, on peut avoir plein de boutons, je ne sais pas. En tout cas, du coup, j'ai tendance toujours à me tripoter le visage. Au moins, quand on a ça, on pense à ne pas mettre ses mains sur le visage, c'est comme les gants. Enfin, c'est pas 100% efficace, mais euh, en tout cas, quand t'as des gants, tu penses à pas te mettre les mains sur la figure et donc, euh, psychologiquement, ça aide. Donc ce qu'ils disent, euh, l'hôpital de Grenoble, c'est que euh, ça, euh, faut le laver... Alors eux, ils disent 30 degrés. Alors moi, j'avais entendu à d'autres endroits que euh, c'était à 60 degrés que le virus il mourait. Donc euh, je sais pas trop. Après, c'est vrai qu'il euh, y a certaines lessives où il y a écrit que ça désinfecte et ça euh, tue les virus. Et donc euh, si vous mettez cette lessive, je pense que 30 degrés, ça passe. Après, c'est du coton, donc euh, ça va pas mourir. Euh... Enfin, le coton résiste euh, normalement aux fortes chaleurs, donc... Euh peut-être le laver à 60 degrés, euh, donc eux, ils disent de le laver tous les jours. Moi, par précaution, euh, si vous êtes quelqu'un qui travaillait dans euh, un supermarché et qui vous êtes au contact de gens toute la journée, peut-être en avoir plusieurs et le changer comme euh, les masques autres qu'on conseille de changer toutes les trois heures. Donc en avoir euh, genre 2 3 pour la journée, euh, les laver le soir et les, et les rechanger euh, le lendemain. Après pour des gens qui sont censés être en confinement, qui n'ont pas à travailler euh, en dehors euh, de leur euh, appartement, normalement un ça suffit parce que pour aller faire les courses, euh, on met rarement plus de 3 heures, ou même pour un rendez-vous médical, enfin bon, sauf si on va très loin et que c'est compliqué, mais on n'a a priori pas besoin de plus d'un masque, euh, et puis en plus pas tous les jours, donc on a le temps de le laver, etc. Et si vous faites partie des personnes euh, qui ne savent pas quoi faire pendant leur confinement, et eh bien vous pouvez en faire plusieurs, et euh, quand vous allez faire votre, vos courses, donc... Ne sortez pas spécialement pour ça, mais quand vous y allez, profitez-en au passage pour en prendre et en donner euh, au personnel des supermarchés qui n'en ont pas. Moi, j'en ai vu. Enfin, Dans ceux où j'ai vu, les caissières et caissiers, ils en avaient, mais il euh, y avait d'autres personnels, notamment ceux en rayon ou euh, euh, les vigiles qui n'en avaient pas. Je sais que dans d'autres supermarchés, euh, même les caissiers et caissières n'en ont pas. Donc, euh, ça peut être quelque chose de bien de leur, de leur en proposer, de leur en faire pour eux et de leur expliquer les, les consignes par rapport au lavage, etc. Et renseignez-vous auprès de chez vous si les hôpitaux en prennent aussi. Peut-être que euh, certains vont faire des demandes comme le CHU de Grenoble pour, pour qu'on leur en fasse. Après, pour les masques jetables qui n'ont pas besoin de couture, je vous mettrai quelques tutos que j'ai trouvés en barre d'infos. Je ne sais pas ce que ça vaut au niveau protection. Euh, J'en ai trouvé un qui avait l'air sérieux, qui était fait avec du PQ, mais comme le PQ c'est un peu euh, une dent rare aujourd'hui, je sais pas si euh, il faut suivre ce tuto, mais voilà, il y a. Pas mal de personnes qui en font avec des serviettes en papier et tout ça, je ne je sais, sais pas ce que ça vaut. Mais je vous en mettrai quelques-uns en barre d'infos, il suffit juste d'élastique, d'agrafeuse et euh, soit serviette en papier ou des choses comme ça. Donc si on rentre dans le vif du sujet, au niveau matériel, euh, donc, il va vous falloir du coton pour l'extérieur. Alors si vous avez du joli coton à motif, comme ça euh, on est tous hyper beaux et hyper classe euh, quand on va faire ses courses et puis euh, on est tous un peu original. Mais du coton uni ça marche très bien. À l'intérieur, il y a euh, du molleton. Alors, le molleton, c'est un, c'est le tissu des jogging ou des suites, euh, celui-là, le tout simple. Donc, soit vous en avez, euh, que vous avez euh, acheté euh, comme euh, des tissus, etc. Alors, moi, il se trouve que j'en ai chez moi, mais comme vous l'avez peut-être vu, pour ceux qui me suivent, euh, je ne suis pas chez moi. Je suis chez mon père, euh, donc c'est pas très loin de chez moi, mais le principe du confinement, c'est pas d'aller chercher des matériaux euh, chez soi, euh, quand on manque de quelque chose donc du coup j'ai privilégié euh, des matériaux que je pouvais trouver dans des magasins d'alimentation pour pouvoir les acheter au même moment que je fais mes courses et donc pas rajouter des déplacements supplémentaires. Et du coup à Monoprix j'ai vu que euh, le rayon euh, mode était euh, encore ouvert. Euh, il y a rayon mode en général et rayon alimentation, je savais pas si ça allait être ouvert et en fait euh, bah, il se trouve que c'était ouvert. Donc si vous avez des supermarchés comme ça à côté de chez vous où, euh, où les rayons mode euh, sont encore ouverts, vous pouvez euh, acheter un jogging un peu euh, les trucs les moins chers, vous prenez XXL <rire> comme ça vous avez le plus de tissu possible. Et puis en coton, moi j'ai pris des têtes d'oreiller. Alors j'avais eu la bonne idée quand même en me disant euh, je vais chez mon père de prendre ma machine à coudre et un petit peu de matériel de couture euh, pour de toute façon passer le temps. Bon, j'en ai oublié la moitié, euh, mais même si j'habite à un quart d'heure à pied, le confinement c'est pas fait pour sortir, hein, je le rappelle. Donc du coup, un vieux jogging ou un jogging que vous trouvez euh, dans un magasin d'alimentation où il euh, y a un rayon mode qui est encore ouvert, donc bien sûr, vous avez besoin de ciseaux de couture, d'aiguilles, de fils, euh, d'épingles. De préférence, une machine à coudre. Ça va quand même plus vite. Et c'est vrai que si vous n'avez jamais fait de couture, vous allez un peu galérer. Mais c'est pas quelque chose d'hyper difficile. Vous pouvez le faire aussi. Je vous mettrai en barre d'infos euh, un tuto sur le point droit. Donc à chaque fois où moi je dis on fait un point droit à la machine à coudre, vous faites un point droit à la main. Il va vous falloir aussi soit de la ficelle, soit un élastique. Alors moi j'ai pris... Euh, le cordon qui entourait la tête d'oreiller, vous pouvez aussi prendre le cordon du jogging, euh, voilà, euh, réutiliser. Euh, je pense que l'élastique c'est un peu mieux, mais en même temps vous ne pouvez pas le serrer comme vous voulez, donc euh, je ne sais pas, ou vous prenez du ruban ou ce que vous avez. Et il faut télécharger le patron euh, que je vous mettrai en barre d'infos. Euh, donc vous l'imprimez, vous vérifiez bien que euh, là où ils ont mis la petite barre 5 cm, ça fait bien 5 cm pour que vous êtes sûr que le patron soit aux bonnes dimensions. Et euh, je vous laisse avec le tuto. Donc vous allez commencer par euh, découper le patron. Donc comme vous pouvez voir, euh, vous avez différentes tailles, homme, femme. Alors moi, celui que j'ai fait, c'est un homme et euh, je trouve que ça va très bien. Alors euh, pff, je pense qu'il n'y a pas une énorme différence. Après, moi, j'ai une grosse tête, donc euh, <rire> peut-être que c'est pour ça. Euh, donc vous vérifiez bien que euh, la barre euh, qui est en bas, ça fait euh, 5 cm euh, pour euh, vérifier que votre patron euh, est à la bonne taille. Donc vous allez commencer par euh, découper euh, votre tissu. Donc vous placez le... Patron euh, donc sur deux couches de tissu, donc là moi j'ai mis ça euh, dans une jambe, donc du coup c'est facile, les deux couches sont déjà superposées. Et alors ce qu'ils disent dessus c'est qu'il faut laisser euh, les 1 cm de couture euh, tout autour. Donc euh, voilà, je vais d'abord tracer euh, le patron sur le tissu et ensuite euh, je rajoute les 1 cm euh, avec une règle tout autour du tissu. Ensuite euh, on découpe et euh, on fait la même chose avec euh, le coton, donc pareil euh, on en a deux à découper l'un sur l'autre. Vous pouvez prendre un morceau découpé euh, d'avant et, euh, et le recopier exactement et puis euh, vous découper. Et puis euh, il va falloir encore euh, couper euh, dans le coton. Mais cette fois-ci, euh, il faut euh, rajouter euh, de quoi faire un ourlet euh, sur le côté pour faire passer euh, le, le fil, enfin le ruban. Donc eux, ils disent d'ajouter 2,5 cm. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu court. Euh, du coup, euh, moi, je vous conseillerais d'ajouter... Euh, plus euh, 3 cm, mais en partant euh, du 1 cm déjà en plus. Donc en tout, par rapport au patron, 4 cm. Mais après, si vous faites un peu trop, euh, c'est pas très grave. C'est plus de faire trop court qui est, qu est un peu gênant. Ensuite, vous allez placer donc euh, les deux morceaux qui sont courts, donc qui seront euh, les deux morceaux euh, vers l'intérieur. En fait, euh, la doublure interne et, euh, et le molleton qui sera à l'intérieur. Et donc, vous mettez euh, la face euh, à motif ou, euh, la face endroit euh, contre votre table et par dessus vous mettez euh, le molleton et ensuite on va coudre euh, tout autour pour euh, solidariser ces, ces deux morceaux donc là j'ai oublié de filmer mais il faut coudre les deux centres euh, de la partie extérieure et intérieure donc la partie avec le molleton et la partie euh, juste en coton ensuite on va mettre euh, les deux faces de motifs euh, l'une contre l'autre donc, endroit contre endroit, comme vous pouvez voir euh, sur l'image. Et on va coudre en haut et en bas. Ensuite, euh, on retourne le masque. On s'aide éventuellement euh, d'un stylo. Et là, c'est une partie qui est un peu facultative, mais je trouve que ça aide à tenir le masque. On va euh, surpiquer, donc euh, au centre, faire une piqûre au centre. Alors, bien sûr, moi, j'ai pris du fil noir euh, pour pouvoir... Euh, mieux vous montrer et que ça ressorte mieux à la caméra, mais vous prenez un fil qui est de la couleur de votre tissu pour que ça se voit moins. Et euh, j'ai surpiqué aussi euh, sur le bord. Ensuite, il ne reste plus qu'à faire euh, le passant euh, pour euh, le fil sur le côté. Donc voilà, vous repliez euh, la partie euh, que vous aviez laissée en surplus, et en laissant 2 cm, 1 ou 2 cm au moins euh, euh, de passant pour pouvoir euh, mettre l'élastique ou, ou le cordon euh, à l'intérieur. Ensuite, eh ben, vous accrochez votre cordon ou votre élastique au bout d'une épingle à nourrice et puis vous faites passer le, le cordon dans les passants. Et voilà, vous avez terminé.